Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons présenter l'exercice bon revoir. Les objectifs de l'exercice sont extrêmement simples. Il s'agit de faire un premier contact avec l'environnement, de voir votre première application, de jouer avec quelques interactions simples et puis vous pouvez vous amuser aussi avec l'orientation. Bref, jouer avec l'environnement comme un vrai geek de téléphone, même si on va encore utiliser Storyboard à ce stade et vous devriez être en mesure de déployer cette application sur un véritable terminal mobile. Regardons comment fonctionne cette application sur un petit terminal. Donc je la lance et vous voyez que ici j'ai euh, un bouton qui dit, dit bonjour, j'appuie et mon application me dit bonjour et à ce moment là le bouton change de valeur et il dit au revoir et lorsque je rappuie ben, l'application me dit au revoir etc etc et bien évidemment l'application doit fonctionner également à l'horizontale voilà ben voilà c'est tout quelques éléments utiles pour traiter cette application vous allez avoir mais on l'avait déjà vu au niveau d'un certain nombre de séquences un UI label ce UI-Label il a un attribut texte, on a vu ça dans la petite démonstration que je vous ai faite dans une séquence précédente avec cet attribut qui est de type NSString en objectif C et de type chaîne de caractère en Swift. Mais dans la page compagnon vous avez un lien vers la documentation sur des et des chaînes de caractère en Swift. Vous avez également un bouton, c'est donc une classe UIButton qui a un attribut title qu'on peut obtenir via la direction pour le label, c'est un peu plus compliqué. Euh, en fait, pour être franc, euh, maintenant, on utilise deux primitifs dédiés. Donc setTitleForState en objectif C et set title avec deux paramètres en Swift. Donc je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur la documentation qui est accessible via la page Compagnon. Et ben voilà, j'ai tout dit, au travail. Si vous êtes courageux, vous êtes capable de faire cette petite application en Objective-C et en Swift. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.